Et salut à tous, les Astralia. Alors, comme promis, quelques minutes après d'avoir fait la première vidéo, je vais vous faire la seconde vidéo du jour. Alors, non, ce n'est pas la vidéo d'intro. Non, ce n'est pas la vidéo d'outro. Non, ce n'est pas du Minecraft. C'est sur les Staples, Les cartes génériques qui peuvent aller dans tous les decks pour contrer la méta. Donc, j'ai dû enlever ces cartes de mon trade parce que c'était le commencement. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout parce qu'on a... On a parlé avec euh, Korama. Donc, trois décrets royaux. Deux murs de fer impérial. Deux hommages toi-anciens. Quatre. Vous voyez bien, 4 parfums anti-magie. 2 Graal interdits en Gold. Livre de la Lune. Livre de l'éclipse lunaire. X3. Contrôleur d'ennemis. Contact qu'encre X3. Fille fantôme et cornouillé effrayant. Fois d'eau. Démon de la vanité et démon de la majesté. Guarda la cajou, la poussière mystérieuse. Renfort de l'armée. combat en présence de l'empereur, bout dragon des marées, destruction de cartes, livre de l'éclipse, dispositif d'évasion, dispositif d'évacuation obligatoire, alors mur de fer impérial, il peut y en avoir qu'un. Et Rivalité Seigneur de Guerre. Donc, toutes ces cartes sont enlevées du Treadwinder. Ce n'est pas parce qu'elles valent très cher ou quoi, parce que ça peut aller dans n'importe type de deck. Générique, tout simplement. Et c'est très fort. Et encore, c'est que le début. Parce que euh, avec euh, donc avec la team astrale et la team Rebellion, rébellion qui sont un petit peu con, hein, enfin qui sont un petit peu réunis parce que la, la team astrale donc c'est euh, c'est moi et des amis donc vous pouvez faire partie de la team astrale il n'y a pas de problème je vous rappelle que j'ai un discord je vous rappelle que j'ai un facebook je vous rappelle que j'ai un twitter mais celui-là je le donne pas je vous rappelle que j'ai instagram je vous rappelle que j'ai tiktok donc voilà, vous pouvez faire partie de la ça ne vous, vous engage à rien. Euh, juste à vous abonner à ma chaîne et à, aller rega à regarder les vidéos que je fais, euh, si elles vous plaisent ou pas. Normalement, je vous, je vous, je vous dis donc, euh, là aujourd'hui je suis un peu fatigué parce que j'ai mal dormi, d'ailleurs ça doit se voir sur mon visage. Voilà, euh, donc normalement, la vidéo d'intro et de la vidéo d'outro, je m'en charge ce week-end. Demain, ça sera peut-être la vidéo Minecraft ou un, un entraînement, parce que je dois m'entraîner avec mon deck euh, Salamangang. Donc, comme je l'ai dit sur euh, sur la précédente vidéo, il me manquerait un Abramax et une Apobusa en option. Parce que je veux pas de plus de chargés le deck. Donc ça, c'est sûr, euh, voilà. C'est déjà pas mal. Mais euh, pour le moment, il tient la route. Et vu comment je l'ai construit, je pense que je vais m'éclater avec. Je pense que je vais m'éclater avec. Et oui, je vais m'éclater avec. Donc voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Après, je vais attendre le mois de juin qui sortent les nouvelles cartes euh, volcaniques pour pouvoir le... pour pouvoir reconstruire mon deck volcanique pur. Et donc, euh, bien sûr, euh, essayer de, de tout faire pour... Euh, pour le jouer en fun. Je vais pas dire en méta, mais le jouer en fun. Parce que c'est plus un deck fun qu'un deck méta. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis... Euh, c'était juste le commencement des Staples. Donc après, avec mon ami Kurama, on va chercher euh, les autres Staples, euh, les cartes génériques, si vous préférez. Qui sont dans mon Trade Binder. Et on va en enlever. Alors, sachez que euh, beaucoup de cartes du, de, du, fieu, du petit Trade Binder sont parties euh, à Kurama pour, pour essayer de voir si... Euh, s'il peut les vendre pour moi parce que j'ai besoin de place parce que là au mois de mai il va y avoir une il va y avoir une boîte et il va falloir que je remplisse la les, les, le le enfin les trade avec tout simplement donc euh, voilà j'espère pouvoir euh, euh, essayer de de rentabiliser la boîte que j'ai achetée en sachant que c'est euh, concentré un peu sur les dinosaures donc ça peut être pas mal. Euh, je dois vous dire aussi que donc dimanche il y aura aussi des des pépites. Les pépites de euh, les cartes enfin les le diaporama photo euh, les pépites numéro 14 je crois ou 15, je sais plus. Donc euh, voilà. Mais la semaine prochaine, il n'y aura pas les pépites. Parce que je vous rappelle que euh, samedi prochain, déjà, la semaine prochaine, enfin, ces deux prochaines semaines vont être assez chargées pour moi. Parce que la semaine prochaine, jeudi, je dois aller voir mon psy, parce que oui, je vois un psy pour, euh, pour prendre un traitement contre mon handicap. Pour ceux qui ignorent, je, je suis handicapé psychique. Et... Euh, donc, j'ai des troubles émotionnels, voilà. Donc, je prends un traitement pour ça. Donc, je dois aller voir mon psy. Ensuite, je vais chez mon père euh, jeudi après-midi pour euh, pour m'installer, pour me reposer. Enfin, voilà. Vendredi matin, on va chercher les plantes euh, qu'on va qu'on va essayer de vendre au marché samedi matin avec euh, le camion. Donc, c'est déjà, euh, déjà bien, quoi, voilà. Ensuite samedi de la journée de 10h à 17h, on sera sur la place de Quinconces à buille pour vendre des fleurs à des prix défiant toute concurrence, en sachant que l'argent ira à l'association Les Sénégalois. C'est quoi les Sénégalois C'est une, une association caritative qui, euh, qui, euh, qui récolte de l'argent toute l'année pour pouvoir euh, améliorer la situation de vie d'une école et d'un village au Sénégal, tout simplement. Donc, on, on, on, on leur apporte, à, enfin, on y va à une fois par an, et à chaque fois, on leur apporte un peu d'argent, on leur demande ce qu'ils ont besoin, on, dit, on demande si ça c'est possible, on ramène les factures, et voilà. Donc, ça fait quand même... Euh, ça va faire euh, bientôt 20 ans qu'on fait ça. Et donc, euh, voilà, tout simplement. Moi, j'y suis allé les premières années parce que je, je pouvais y aller. Mais là, je, manque d'argent, je ne peux pas me payer le billet d'avion. Donc, tout simplement. Donc je, là, j'ai essayé de bosser un petit peu aussi. Euh, après, euh, qu'est-ce que je veux dire Le lundi d'après, donc euh, le lundi j'ai rendez-vous dans un Esa pour pouvoir visiter voilà, un atelier. Je ferai un stage en juillet. Donc, euh, voilà. Tout simplement. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je crois que je vous ai assez studé pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça, qui m'a ciao tout le monde.